Voici Go, la télécommande. Alors, nous voici maintenant dans l'application Go que nous allons découvrir ensemble, plus en profondeur. Alors, euh, nous sommes dans la partie euh, télécommande de l'application. Donc, dans le premier onglet jaune que vous voyez, alors c'est l'espace jaune à votre gauche... Vous avez euh, euh, la partie de télécommande pour déplacer Dash. Donc, pour le faire avancer, le faire reculer, le faire tourner. Alors, je pourrais le faire tourner là sur lui-même. Youhou! Comme ceci. Et juste à droite, vous voyez, il y a des niveaux orange euh, pour contrôler la vitesse. Donc, si je vais comme ceci, on est dans le plus rapide... Euh, euh, que si je vais comme ceci. Alors, ça me permet aussi de venir jouer avec ma précision. Et voilà. Alors, ensuite, dans le deuxième onglet, euh, juste à côté du jaune, c'est l'onglet de l'œil. Donc, j'avais expliqué que l'œil unique est constitué de 12 lumières d'ailes indépendantes. Alors, premièrement, la barre en bas vous permet de travailler avec l'intensité de l'éclairage des yeux de Dash. Je vais juste le retourner un petit peu pour que vous le voyez bien. Voilà. Et avec mon doigt, je peux appuyer pour venir ouvrir et fermer des lumières, là, euh, comme j'en ai envie, finalement. Là. Donc, je pourrais, euh, par exemple, lui faire faire un petit sourire avec peut-être... Euh, un clin d'œil comme ceci. Poup, poup. Voilà. Alors, par la suite, on va aller dans l'onglet suivant qui est le vert, côté droit. Alors, celui-là euh, va euh, télécommander la tête de Dash, donc les mouvements pour tourner la tête d'un côté, de l'autre côté, tout simplement. L'onglet bleu va aller travailler au niveau des sons et des animations. Je vais vous le reculer un petit peu pour qu'on puisse euh, revoir notre dash. Et vous voyez que c'est pas très facile de diriger avec la manette. Et là, je pourrais tout simplement me retourner. Voilà. Alors, euh, vous avez vu qu'il y avait des animations qui bougeaient. En bas complètement de l'écran, dans la section bleue, vous avez un micro qui vous permet d'enregistrer des sons pour faire dire euh, ce que vous voulez à Dash. Donc, si vous voulez le faire, vous allez appuyer sur le micro. Vous allez choisir un des dix espaces d'enregistrement prévus à cette fin. Donc, disons que moi, je choisis le 7. Alors, euh, vous allez appuyer sur le micro pour l'enregistrement. Bonjour, je m'appelle Dash et j'adore jouer avec les élèves. Bonjour, je m'appelle Dash et j'adore jouer avec les élèves. Alors, vous pourriez même le réécouter en appuyant sur le triangle. Si euh, l'enregistrement vous satisfait, vous pouvez appuyer sur le crochet. Si jamais l'enregistrement ne vous satisfait pas, vous pouvez simplement le reprendre en appuyant à nouveau sur le micro. Alors, présentement, le iPad est en train de télécharger le son vers Dash. Et là, à ce moment-là, vous pourriez le faire jouer au moment que vous désirez. Alors, en appuyant sur le 7. Bonjour, je m'appelle Dash et j'adore jouer avec les élèves. Dernier onglet, l'onglet orange, qui est l'onglet des lumières. Alors, ici, là, vous voyez un quadrillage. Alors, quand la ligne, elle est en bas, la ligne droite est en bas, les lumières sont éteintes. La lumière en haut, les lumières sont allumées et constantes. Et là, ici, elles vont varier d'une à l'autre avec la droite brisée. Et avec la courbe, là, ça va être plus ondulé comme euh, alternance, je dirais. Juste en bas, on a le contrôle pour les couleurs des oreilles. Alors, je vais juste tourner un petit peu d'âge sur le côté pour qu'on voit bien. Alors, j'ai la lumière rouge, jaune, vert, bleu. Et voilà. Et si je retourne mon dash, on va jouer avec la lumière de la poitrine maintenant. Alors, voilà. Alors, je peux aller chercher une lumière plus rose mauve, bleu, turquoise, vert, jaune et rouge. Donc, euh, c'est la première partie de l'application Go, le volet télécommande.